L'article que l'on va lire aujourd'hui, c'est un article un peu spécial, en tout cas dans la jeunesse, euh, à deux titres. Le premier, ben, c'est un petit peu le, le choix qui a été opéré euh, pour cette, cet article. En fait, c'est dans un stream précédent. Euh, on a discuté avec un follower, peut-être qu'il va être là tout à l'heure, hein, vers Alex euh, ou Requin, ça dépend un petit peu, il a deux pseudos. Eh bien, avec lui on a discuté de différentes choses et il se trouve qu'il devait faire un travail sur, des, enfin, sur les, le bénévolat Et euh, il me disait qu'il avait beaucoup d'articles à lire et je lui ai proposé finalement d'en lire un avec, euh, avec lui ou pas, hein, peu importe euh, Justement pour l'aider mais c'était aussi intéressant pour nous d'aborder ce thème là Alors c'était un thème qui a été souvent abordé par mes élèves quand ils ont des, des travaux de fin d'année ou de fin d'études à faire j'ai déjà eu deux élèves qui ont, qui ont vraiment abordé un thème très très proche. Et donc, euh, ben voilà, le choix ça a été fait de cette manière-là. C'est un petit peu plus original que d'habitude. Parce que d'habitude, en fait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, sur YouTube, puisque je vous le disais, cette chaîne, la Sociothèque, est d'abord une chaîne YouTube. Sur YouTube, vous retrouvez chaque semaine un vote qui vous est proposé. Avec différents articles de sciences sociales. Alors, je vais vous montrer ce qui va bientôt vous être proposé, parce que bon, c'est toujours généralement à la fin du, du stream que le vote pour la semaine suivante sort. Et donc, ici, ça à 22h, à partir de 22h, vous pourrez voter. Je vous ai proposé tout d'abord un article qui va vous traiter de la scolarisation de trois élèves HP. Ensuite, on a la pulvérisation démocratique. Ou les clivages façon puzzle, un thème un peu plus politique. Et enfin, les inégalités sociales, dispositions et usage du numérique. Donc voilà, vous avez toute la semaine pour voter. Et l'article qui ressortira en tête eh bien, sera celui qu'on découvrira la semaine prochaine. Si vous avez le cas échéant des articles à proposer, euh, n'hésitez pas. Hein, S'ils rentrent dans le cadre de la chaîne, eh bien, je les soumettrai au vote. Et je vous dis, il y a juste cette fois euh, que le choix s'est fait un peu de manière différente. Alors, on va découvrir le travail de Maude Simonet, qui est chercheuse en sociologie et directrice de recherche au CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique. Hein, oui, il y a euh, une recherche euh, officielle euh, d'État, je vais envie de dire, enfin financée par l'État, euh, en sociologie aussi. Hein. Il n'y a pas que euh, pour euh, combattre les maladies qu'on fait des recherches euh, et qu'on finance de la recherche il y a aussi des, des recherches en, en sciences sociales. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Et donc, dans son article ici, on va en parler un petit peu plus. Euh, elle va nous parler vraiment d'un travail de fond qu'elle a réalisé. Et c'est vraiment l'évolution de, de, de tout son objet d'étude euh, qui, euh, qui va être analysé ici. En fait, elle est, elle est spécialiste du bénévolat et aussi du volontariat. C'est-à-dire toutes les formes de travail qui sont invisibles ou qui ne sont pas reconnues socialement. Et elle va nous expliquer comment finalement, de fil en aiguille, de, au fur et à mesure de ses recherches, elle a euh, changé un peu le cadre théorique et la problématique dans laquelle elle s'inscrivait. Alors souvent les élèves qui font des travaux ont des difficultés à définir euh, une problématique, évidemment je ne propose pas ici à des élèves de secondaire de faire le même travail que Maud Simonnet, mais par son travail vous allez comprendre ce qu'est une bonne problématique et comment euh, bien la choisir. Alors l'article est disponible sur Kern, évidemment c'est euh, des articles qui sont payants, donc je ne peux malheureusement pas vous les donner, sinon je contreviendrai au... à la propriété intellectuelle. Et donc ici, voilà, je vais juste vous lire quelques passages à des fins de vulgarisation, mais vous aurez l'essentiel. Donc le titre de la recherche ici, en tout cas de l'article, s'appelle, parce qu'il va parler de plusieurs recherches, s'appelle « L'exploitation des bénévoles, point d'interrogation, des questions de l'enquête, au questionnement des catégories Il n'est pas très long, vous voyez qu'il fait 7 pages hein. Parfois on lit des articles qui font plus de 20 pages Donc ici, normalement, ça ira assez vite La manière d'opérer est toujours la même hein. Je vous propose finalement euh, un travail de, de, de pré ici J'ai déjà lu une première fois Et lors de cette première lecture euh, J'ai euh, souligné les éléments qui me semblaient essentiels Pour comprendre l'ensemble du texte Mais il ne s'agit pas sur un texte aussi long Que je vous lise tout je le fais quand l'article est plus petit que celui-ci. Bon, on a eu, euh, il y a deux semaines, un article de quatre pages. Et donc là, c'était tout à fait faisable, mais je vois pas l'intérêt de lire un article complet, d'autant plus que ici c'est un article qui est payant, me semble-t-il. Alors, ce qu'elle veut faire, euh, Maud Simonet, c'est de nous exposer les étapes empiriques d'un itinéraire théorique qui commence avec la sociologie de l'engagement et débouche sur une notion, celle d'exploitation. Donc, en fait, de fil en aiguille, à travers toutes ces euh, explorations, à travers toutes ces, euh, ces recherches, hein, euh, ici c'est les étapes empiriques, donc c'est par rapport aux observations qu'elle a pu faire sur le terrain, finalement, elle a, elle a évolué théoriquement pour passer d'une sociologie de l'engagement qui est très politique, hein, pourquoi est-ce qu'on s'engage, c'est peut-être pour donner du sens pour certaines actions, à une euh, notion qui est plutôt celle d'exploitation, donc là où on est euh, finalement utilisé, à certaines fins. Donc c'est assez intéressant, parce que là, il y a vraiment un décalage qui va s'opérer. Mais vous allez voir, si c'est pas très clair pour vous, ça va s'éclaircir au fur et à mesure de la lecture. Alors ici, l'objet de, de sa thèse et l'objet de ses travaux, c'est l'engagement bénévole, hein, c'est-à-dire le, le bénévolat, c'est-à-dire les activités non rémunérées. Alors elle va s'intéresser euh, à ce qui se passe en France et aux États-Unis, dans la suite de l'héritage Tocquevillien dans lequel je m'inscris V alors, puisqu'elle a un peu changé euh, la problématique et son axe euh, d'étude et qui accordait une place centrale au bénévolat dans le modèle de démocratie américain. Et salut vers Alex, comment vas-tu Eh bien voilà, on a commencé à lire l'article que tu nous avais proposé. Si tu as des questions ou des remarques à faire, évidemment, n'hésite pas. Le chat est à toi. Ou à vous, si vous êtes... Euh, plus nombreux sur le, le stream ce soir. Et donc euh, c'est assez intéressant euh, qu'elle fasse référence à Tocqueville puisque c'est un auteur qu'on aborde euh, en secondaire que trouvera d'ailleurs euh, une vidéo où j'expose un petit peu les points essentiels de la pensée de Tocqueville euh, dans euh, la sociothèque sur, sur YouTube. Et donc Tocqueville c'est vraiment le théoricien de la démocratie aux états unis puisqu'il s'intéresse à cette démocratie là étant donné que pour lui elle a une forme elle a, relativement pure. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas dû euh, évoluer d'un ancien régime vers un nouveau régime. Ça a directement été un nouveau régime, contrairement à la France ou à la Grande-Bretagne, où on avait une aristocratie, et finalement, après, il y a l'avènement d'une démocratie euh, à la place de cette aristocratie. Et donc, pour Tocqueville, les États-Unis sont vraiment un laboratoire, Tocqueville est français, hein. et donc c'est vraiment un laboratoire pour lui de, de la démocratie. Et au sein de cette démocratie américaine, l'engagement des euh, citoyens dans des organisations est essentiel, parce que pour lui, c'est vraiment ce qui est fondateur et ce qui relie chaque individu les uns, au autre, les uns aux autres. Et donc, c'est dans cet euh, euh, engagement bénévole, alors là, là, je trahis un petit peu Tocqueville, hein, parce que je pense qu'il ne parle pas de bénévole, mais c'est dans cet engagement associatif euh, ou dans différentes organisations qu'il va trouver de la cohérence sociale finalement et du sens euh, au sens euh, de... Euh, d'avoir une société dans laquelle on, on voit sa pl la place où on est, quoi. Euh, quel lien j'ai avec les autres et finalement qu'on est bien dans, un, dans une société où il y a du collectif, ce qui est un, un, un pléonasme évidemment. Super Si tu connais Tocqueville, bah, tu vois, ça fait référence alors à, à ça. Quoi. Alors euh, ce matin, quand j'ai lu l'article, je me suis dit bah, « tiens, je vais, je vais rechercher Tocqueville », mais j'ai complètement oublié ça, donc c'est maintenant en redécouvrant l'article que je revois qu'en qu effet je devais faire ça. Mais voilà, euh, on pourra en reparler éventuellement euh, plus tard. Quoi. Et donc, on voit là qu'il y a un parti pris déjà théorique à la base de ses travaux. Hein. Et donc, c'est ici euh, le, comment dire, la notion essentielle de sa première approche, c'est qu'elle voit l'engagement bénévole comme un mode de participation politique. On s'engage bénévolement parce que voilà, on a des idéaux politiques et on veut agir politiquement. Et ça, c'est vraiment le point de départ, mais tu vas voir qu'il va évoluer euh, tout au long de ses travaux, puisqu'ici, elle ne fait pas le, le résumé d'une seul, seule recherche, mais vraiment, euh, elle fait plutôt un retour réflexif sur l'ensemble de son évolutions. Et donc, elle va vraiment dépasser ce mode de, de participation politique comme porte d'entrée vers le bénévolat. Et donc, les questions qu'elle se posait au départ, euh, bah, on la retrouve dans différents travaux. Alors, dans tout travail scientifique, il y aura une partie qui sera consacrée à l'état de l'art, où on va un petit peu regarder ce qui avait déjà été fait précédemment. Donc tu vois ici, il y avait euh, euh, des travaux de Bénédicte Havard-Duclos et Sandrine Nicourt en 2005. Et alors elle disait, bah, tiens, l'engagement associatif constitue-t-il une, sinon la nouvelle forme d'engagement politique Puisqu'on constate que dans nos sociétés, euh, être militant, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins... Et encore moins dans un parti politique. Et donc, on peut se demander, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des vases communicants avec un engagement dans le bénévolat qui va remplacer cet engagement politique Et donc, ça, c'est vraiment la construction de euh, du bénévolat comme euh, mode d'engagement. Et d'ailleurs, comme on en avait déjà discuté, eh bien, euh, ça, c'est vraiment le, la problématique qui avait été abordée par les élèves avec qui on avait travaillé ce, ce thème-là, quoi. D'ailleurs. Et donc on a vraiment là euh, un paradigme dominant dans les années 90 où en fait euh, c'est euh, quand tu ouvres des travaux sur le bénévolat, eh bien on en revient toujours à cette notion d'engagement et de euh, remplacement finalement de, de l'engagement politique, politique par un engagement bénévole. En ce qui concerne, je n'y ai pas échappé, c'est bien de ce cadrage théorique de l'objet relevant d'une sociologie politique somme tout assez classique que je suis parti. Et, voilà, et elle s'est vraiment inscrite dans, dans ces rails-là. Et alors elle nous dit, et c'est ça que je trouve intéressant pour des, des, des gens qui font des, des recherches en sciences sociales, ça nous permet de comprendre ce qu'est qu une bonne problématique. On voit que là, ce thème de l'engagement euh, politique, il a déjà été travaillé et retravaillé quand on s'intéresse aux bénévolat Et donc, cette problématique-là n'est ben, plus très intéressante puisqu'elle n'est plus très originale, on a un petit peu fait le tour de la question et on ne voit pas très bien ou en tout cas euh, Paul Simonard ne voit pas très bien comment elle va mode pardon pas Paul euh, mode Simonard ne voit pas très bien comment elle va euh, apporter quelque chose de nouveau, comment elle va apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc ça c'est intéressant pour choisir une problématique, une bonne problématique, ça peut être euh, un angle d'attaque de ton objet qui va être totalement novateur. Alors c'est très difficile, évidemment, quand on est un élève de secondaire, d'inventer de, quelque chose de tout à fait nouveau. Ça, ça dépendra du niveau du, du chercheur, évidemment, mais une bonne problématique, c'est quel, quelque chose qui va euh, renouveler, finalement, tout ce qui a déjà été fait. Sans grand intérêt et sans grand apport surtout, tant il m'apparaissait que cette question de l'engagement faisait déjà objet d'une importante littérature, souvent fondée sur des enquêtes empiriques de qualité, donc, une enquête empirique, pour rappel, hein, s'il y a vraiment des, des débutants sur, la, sur le stream, c'est une observation. Et donc, on a sans doute des observations déjà très poussées avec des entretiens qualitatifs, avec des observations euh, plus quantitatives comme des questionnaires ou peut-être des observations directes, que sais-je. Et donc, ça s'était déjà très, très travaillé avec des débats dans lesquels je pouvais m'inscrire, mais sans véritablement les renouveler. Tu vois, elle se rend compte que cette problématique-là n'est pas la plus, la plus porteuse, quoi. Il me semblait à l'inverse que peu de gens s'étaient intéressés à ce qui m'apparaissait alors comme une découverte cruciale de mon travail d'enquête, et que je nommais alors, faute de mieux, ces dimensions du travail au cœur des engagements. Et donc, elle, de son côté, elle fait des observations euh, en France et aux États-Unis, et elle se rend compte que les acteurs de terrain lui remontent des informations, mais qui sont totalement absentes. C'est vraiment euh, ces acteurs de terrain, on le verra plus tard, mais j'introduis je, je, déjà euh, cette idée-là, euh, voit l'engagement bénévole comme, comme une sorte de travail euh, certainement euh, pas rémunéré, mais comme une sorte de travail quand même. Et donc, euh, on est autour de cette question finalement d'un engagement citoyen, mais euh, parfois indemnisé même. Et euh, ce que je disais dans ces enquêtes empiriques, tant les bénévoles français que les bénévoles américains font systématiquement recours à des termes ou à du lexique comme « travail », comme « ici je travaille »,« mon travail c'est »,« je travaille avec ». Et donc, euh, voilà, ils ne sont pas dans, un, euh, comment dire, dans, une, dans une démarche politique qui serait euh, voilà, de, de, de, de changer la société ou d'influer sur celle-ci. Non, non, c'est vraiment euh, euh, un travail... Euh, Relativement personnel, j'ai envie de dire, mais ça c'est une interprétation que je fais, mais enfin, avec pas une. Enfin, qui n'a pas une dimension de, de, de changer les choses, quoi. Ou d'impacter euh, la société d'un point de vue euh, politique. Et donc, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils mettent en évidence les liens entre l'activité bénévole exercée et la carrière professionnelle, passée, future ou en cours, réelle ou idéale. Donc, eux, ils s'associent à ça. Euh, Enfin, ils associent, à ça. ils associent leur travail bénévole à leur activité professionnelle. Hein. Il, y a, il y a vraiment une, un échange entre, entre les deux. Le travail appréhendé comme rapport social et institutionnel et non simplement sous l'angle de l'activité. Ils en appellent à une analyse du travail bénévole dans ses dimensions plus politiques et plus institutionnelles, et notamment conflictuelles. Ainsi, la grève des bénévoles de Restos du cœur qui se produit en octobre 2001, une cinquantaine de bénévoles parisiens des camions du cœur se mettent en grève pour protester contre la décision prise par le conseil d'administration de l'association de distribuer des sandwichs à la place des plats chauds. Je constate également que des bénévoles intentent et parfois gagnent des procès au cours duquel, desquels pardon, les acti leur activité de bénévoles se voit requalifiée en contrat de travail, requalification qui pouvait être également intentée par l'URSSAF en France ou le Department of Labor aux États-Unis et parfois contre la volonté des bénévoles eux-mêmes. Et donc, on voit que dans leur mode de, comment dire, de, de lutte ou leur mode de contestation dans cette sphère bénévole, eh bien on retrouve des mécanismes qu'on peut retrouver par rapport au monde du travail ou par rapport simplement à une reconnaissance de cette activité bénévole comme une activité issue du travail. Et donc, ça la, ça la conforte un petit peu dans sa vision, euh, enfin dans sa découverte, que le bénévolat et moins euh, à, à travailler sous le thème de, de l'engagement que sous le thème euh, de l'activité euh, euh, professionnelle. Enfin, on ne pas dire professionnelle, mais l'activité euh, tout court. Quoi. Voilà, il y a une sorte de, de question de la syndicalisation des volontaires, finalement, qui vont se, se positionner, et euh, se défendre et s'organiser comme des, des travailleurs. Et plus j'avançais dans mes enquêtes, plus j'avais le sentiment d'un décalage, d'un manque entre ce que je comprenais du fonctionnement de ces mo mondes du bénévolat et la manière dont la sociologie s'était emparée de l'objet bénévolat en le confiant dans la division du travail sociologique à la sociologie politique exclusivement. Et donc là, elle se rend compte qu'il y a tout un champ qui n'a pas été exploré, et évidemment, elle s'y engouffre. Hein. C'est ça, euh, ça une bonne problématique. Alors ici, elle donne, elle donne des exemples, elle explique aussi qu'elle va euh, avoir une lecture qui est ici, qui va être euh, un déclencheur. Et c'est une lecture qui en fait n'a rien à voir directement avec euh, le bénévolat, puisque c'est une lecture qui parle euh, des femmes euh, qui notamment euh, voilà, ont des activités ménagères qui ne sont pas euh, forcément reconnues. Et c'est une vision, enfin, en fait, c'est des travaux qui sont euh, des travaux féministes, hein, puisque euh, la femme est souvent cantonnée euh, à des tâches ménagères, en tout cas dans, dans les années 80, enfin, c'est toujours le cas maintenant, mais en fait, les travaux qui sont proposés ici datent des années 80. Et finalement, elle va faire le, le parallèle entre ces, euh, ces tâches ménagères et le travail bénévole, qui est aussi souvent occupé par, par des femmes. Et donc, ça, c'est aussi intéressant pour une recherche. Il ne faut pas forcément lire que des choses qui sont directement liées euh, à l'objet d'étude. Pourquoi Mais Parce que parfois, justement, c'est des transpositions d'autres euh, objets qui vont permettre de comprendre certaines choses et de voir euh, qu'il y a des, des, des schémas beaucoup plus globaux qui peuvent s'inscrire et qui se déclinent dans, sur différents objets, à la fois ici euh, le travail ménager et le travail euh, bénévole. « Regarder le bénévolat comme du travail, c'était tout simplement aller chercher les bons outils théoriques pour analyser le fait que les interviewés, les interviewés notamment, nomment, pardon, et décrivent leur pratique comme telle, que les associations se mettent à manager les bénévoles, que des bénévoles mécontents se mettent en grève et que les tribunaux requalifient parfois la pratique en travail dissimulé. » Et donc, quand elle parle ici des bons outils théoriques, eh bien, c'est ceux qui sont issus de sa lecture euh, féministe euh, des événements. Je saisis bien néanmoins, sans en tirer encore toutes les conséquences, qu'en parlant de travail bénévole, je mime le mouvement qui a été celui des féministes à propos du travail domestique, que je pose à mon objet, à mon objet la même question qu'elles ont posée aux activités domestiques. Et si on regarde ça comme du travail, qu'est-ce qu'on voit Et donc, c'est euh, vraiment la problématique qui va être euh, adoptée, qui va... Euh, produire euh, du travail euh, à la fois euh, intéressant et novateur. Et euh, le trait d'union finalement entre euh, le travail bénévole et le travail domestique, c'est euh, ce concept de travail invisible. Un travail, hein, quelque chose qui produit quand même quelque chose, mais qui est tout à fait euh, dévalué socialement et aussi euh, économiquement. Et donc, de fil en aiguille, elle en arrive sur de nouveaux concepts, de nouvelles notions qu'elle va intégrer dans, dans ses recherches. C'est faire émerger des interrogations en termes de travail gratuit et d'exploitation. Parce que, évidemment, si tu produis quelque chose, euh, du service, euh, du bien, bénévolement, mais il est toujours récupéré quelque part. Et donc, là, euh, de là vient euh, le terme d'exploitation. De, Sans que je ne sache très bien, au départ, comment les appréhender théoriquement. Et donc on, on, on comprend, pourtant ici, voilà, Maud Simonard est une chercheuse professionnelle euh, qui consacre tout son temps à ça, et on voit qu'elle est, elle est vraiment en difficulté pour euh, arriver à quelque chose de tout à fait construit. Bon, ici, elle nous propose quelque chose d'abouti, parce qu'elle voilà, a eu tout le temps d'y réfléchir, et, et, et elle est arrivée finalement à quelque chose, mais euh, ça doit rassurer aussi tous ceux qui font, qui font des recherches et des, des études en sciences sociales, hein, c'est que, un certain moment, on patauge vraiment. Quoi. Mais je dis souvent aux élèves, il faut faire confiance au cerveau, et si vous restez suffisamment open, à certain tout va s'éclaircir à un certain moment, quoi. Plus, ou moins, plus ou moins longtemps après le, le début de votre recherche. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est la normalité du processus de recherche. En tout cas, ça, c'est mon avis. Ici, elle donne deux exemples. Hein. Il y en a un que je n'ai pas retenu, l'autre me semble plus intéressant. Je vais le lire intégralement. Ces interrogations relatives aux usages du travail invisible, à son appropriation et plus largement à l'économie politique dans laquelle ils s'inscrivent, n'ont pas manqué d'avoir des échos et se sont même amplifiées sur un autre terrain que je venais de commencer alors avec mon collègue américain John Krinsky. Cette enquête intitulée Who Cleans Your, your Park portée sur, sur les transformations du travail dans les parcs de la ville de New York depuis la, la crise budgétaire des années 1970-1970. Elle s'intéressait à la démultiplication des statuts des travailleurs et des travailleuses qui s'y étaient produites et notamment au développement du bénévolat et du workfare. Alors le workfare est l'obligation faite aux allocataires de l'aide sociale de donner des heures de travail pour continuer à toucher leurs allocations. Voilà, C'est une idée qui arrive dans certains pays d'Europe ou chez certains politiques. Dans ce petit service public municipal d'entretien des parcs, assez tôt dans notre enquête, Krinsky et moi, nous sommes retrouvés face à un haut fonctionnaire de la ville de New York qui nous a expliqué qu'au cours des années 1990, le service municipal d'entretien des parcs de New York avait été mis en concurrence avec des entreprises privées dans le cadre d'une expérimentation menée sur quelques quartiers du Queens afin d'établir s'il n'était pas plus rentable de privatiser l'entretien des parcs municipaux. Alors qu'il nous annonce, non sans fierté, que le département des parcs a gagné contre l'entreprise privée et conservé de ce fait le monopole d'entretien des parcs, il ajoute « We have something corporation, don't have free labor ». Donc ce free labor, ce travail gratuit qu'il a en tête et dont il n'hésitera pas à dire qu'il a sauvé le département des parcs, c'est avant tout celui des milliers d'allocataires de l'aide sociale que la ville de New York utilisait alors pour nettoyer ses parcs sans les payer, ou très peu, puisque leur allocation était essentiellement prise en charge par l'État de New York et l'État fédéral. C'est aussi comme le reste de l'entretien le mettra en évidence le free labor de milliers de bénévoles dont l'engagement est encouragé et soutenu par différents programmes associatifs et un important partenariat public-privé, Partnership for, for Parks, financé à la fois par le département des parcs de la ville de New York et par une grande fondation privée, la City Parks Foundation. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que euh, tu te rends compte que le travail bénévole est une ressource euh, économique, finalement, qui va être utilisée, alors ici, pas forcément pour en retirer une plus-value si j'utilisais le, le, le vocabulaire de Marx, mais en tout cas, euh, pour en retirer un avantage organisationnel ou compétitif. Compétitif, me semble le mot, euh, le mot approprié, d'autant plus que dans le premier euh, exemple, euh, voilà, je ne vais pas le lire ici. Dans le premier exemple, le travail bénévole apporte un, un, comment dire, un avantage compétitif à certains acteurs par rapport à d'autres qui ne peuvent pas bénéficier de ce travail bénévole. Enfin, moi, ça me fait penser à plein de choses, euh, cela. Il euh, y a une sorte aussi d'évolution, mais ça, c'est voilà, un exemple que je donne hein, pour faire un peu parler l'article, mais ce n'est pas dans cet article-là, donc il ne faut pas euh, l'associer à l'article. Euh, c'est par exemple ici, dans l'école de, de mon village, on a demandé euh, si quelqu'un pouvait venir aider un petit élève euh, qui était euh, trisomique, en fait, qui souffrait de trisomie euh, 21. Et donc, euh, voilà, c'était les bénévoles. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, ça m'a un peu choqué dans le sens, pas, pas, pas bien sûr qu'on vienne aider euh, ce petit élève, mais euh, dans le sens où, euh, mais finalement, c'est le travail bénévole qui va prendre la place d'un travail qui aurait pu être rémunéré par l'État, quoi. Puisque moi, il me semble que voilà, c'est à l'État d'offrir de, euh, des, des structures euh, qui vont aider euh, les, les plus faibles. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. Moi, je suis un défenseur de, de l'État-providence. Et donc, euh, on voit que le travail bénévole peut être une variable d'ajustement euh, relativement économique. Et donc, de ce fait-là, bah, les acteurs qui sont impliqués dans ce travail bénévole, bah, le voient aussi euh, comme, comme un travail en tant que tel. Le recours aux bénévoles et aux allocataires au work fair permet à la municipalité de New York de garder le monopole de l'entretien des parcs alors que le nombre de parkies, les fonctionnaires municipaux protégés et syndiqués de ce petit service public ne cesse de diminuer depuis la fiscal crisis des années 1970. Voilà, donc euh, le, le travail bénévole finalement s'intègre dans, dans quelque chose de beaucoup plus général. Peut-on parler d'exploitation dans des espaces qui ne relèvent pas du travail, mais de ce que la société range du côté du hors-travail, justement Et c'est là que le travail du sociologue est particulièrement intéressant, c'est de montrer que le travail bénévole euh, n'est pas un hors-travail, il intervient ou alors il est, euh, on va dire, il est le, le lieu des de mêmes luttes que dans le monde du travail. L'engagement pour les bénévoles, l'assistance pour les allocataires de l'aide sociale. Peut-on parler d'exploitation dans un service public et y a-t-il exploitation si on peut, à proprement parler, mesurer de profit pour l'organisation Faut-il alors substituer à la mesure du profit celle des économies réalisées sur le coût du travail par la municipalité Voilà, hein, parce qu'on parle souvent, euh, par rapport à du travail rémunéré, bah, des, des bénéfices que peut faire euh, l'entreprise. Mais ici, c'est plutôt des économies qui peuvent être faites par, euh, bon, pas par une entreprise, mais par les pouvoirs publics. Et donc, euh, ici, tu as toute une batterie de questions bah, qui sont... Euh, limite incluse dans euh, cette nouvelle euh, problématique. A-t-on affaire ici à une exploitation capitaliste, alors que nous rencontrons, Krinsky et moi, à notre grande surprise d'ailleurs, pas une seule entreprise privée sur notre terrain d'enquête, mais uniquement un service municipal et des associations. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément les, euh, les entreprises euh, privées qui font appel à ce travail bénévole comme variable d'ajustement, de c'est des associations et des services municipaux. Cette notion d'exploitation suffit-elle à décrire le processus historique que l'on mettra progressivement en lumière et qui relève moins d'une privatisation du service public au sens traditionnel du terme que d'une gratuit, gratuitisation de celui-ci Ça, c'est super aussi intéressant, quoi. Tu vois, le, le service public il ne, ne se privatise pas, hein, on ne confie pas au privé, mais finalement, on le confie aux bénévoles. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est qui est pas très, euh, très conscient, quoi. Le travail bénévole, finalement, le, le rôle de ce travail bénévole dans, dans les économies euh, publiques. Et puis, ce qu'elle euh, qu euh, renseigne aussi, c'est que le travail bénévole, qui est un travail invisible, est majoritairement féminin. Et donc, de là le lien avec le travail ménager, qui lui aussi est principalement féminin, et qui est aussi un travail qui n'est pas valorisé socialement. Jusqu'où peut-on alors sérieusement utiliser le même terme d'exploitation pour désigner également l'utilisation par la ville du travail de ces acteurs, qui sont en grande partie, là aussi, des actrices bénévoles, bonnes voisines et bonnes citoyennes, issues des classes moyennes ou supérieures, qui, que rien, a priori, n'oblige à être là, sinon toute, la une, toute une panoplie de normes sociales et genrées. J'aime bien le terme euh, « toute une panoplie de normes sociales et genrées ». Le terme « panoplie », je trouve, est bien, euh, est bien dit. Ben voilà, on s'imagine bien... Un petit peu, j'imagine, « desperate of Swife, vous voyez un petit peu, qui vont passer du temps pour justifier ou se donner bonne conscience par rapport à des revenus importants qu'elles pourraient gagner ou que leurs compagnons ramèneraient pour le ménage. Quoi. Et voilà, c'est le travail bénévole qui va te permettre de te racheter et de bien paraître socialement. Il y a vraiment toute une richesse dans cette problématique. Elle donne à voir combien ce travail gratuit des femmes dans les parcs, au nom de la citoyenneté, est terriblement pris dans des rapports sociaux de classe et de race, entre une citoyenneté qu'on montre et qu'on valorise pour les unes, et une citoyenneté qu'on démontre et qu'on rachète pour les autres. » Ben oui, parce qu'en en fait, tu as un mix là, qui est tout à fait euh, original, entre bien, les, les personnes issues des classes plus populaires qui vont être soumises aux travaux d'intérêt généraux, ou d'intérêt général, je ne sais pas si on, si on l'accorde. Et aux états unis tu sais bien que les classes populaires, c'est d'abord des classes qui sont noires ou qui sont issues des, des minorités ethniques, qui bah, ne seront bientôt plus une minorité pour le coup, et de ces, de ces femmes plutôt blanches, plutôt de, de bonnes conditions sociales. Et, et donc tu auras un mix, quoi. Donc les unes vont vouloir... Montrer leur rôle de bonne citoyenne, les autres vont vouloir racheter leur conduite de citoyenne. En plongeant dans les analyses féministes sur le travail domestique et l'exploitation à laquelle il donne lieu, j'ai réalisé à quel point la perspective féministe, ou plutôt les perspectives féministes dans leurs débats et à travers leurs controverses, offraient des éléments de cadrage à mes différentes questions. Et donc, elle voit que ces outils-là, hein, de compréhension féministe, euh, sont intéressants. Alors, sur, sur, quelque part dans l'article, elle précise en plus qu'elle, euh, à la base, elle n'est pas forcément euh, portée sur les travaux féministes, ce n'est pas forcément euh, les travaux qu'elle a, qu a étudiés. Et donc, euh, c'est vraiment au fil de ses recherches qu'elle trouve la pertinence de ces outils-là pour comprendre son objet d'étude. Ces analystes féministes invitaient en effet à penser le travail gratuit non pas comme une soustraction, un travail moins une rémunération, mais comme bien un déni de travail. Et ce, au nom de valeur, au nom de l'amour pour le travail domestique. Ce n'est pas du travail, c'est de l'amour. Au nom de la citoyenneté, pour les formes physiques, civiques, pardon, de travail gratuit. Alors, je dirais, voilà, qu'il y a une sorte d'homologie entre le travail domestique et le travail euh, bénévole. Où d'un côté, bah, on ne le paie pas. Parce que le travail domestique, ben bah, voilà, c'est du travail de, de bonne mère, quoi. On fait ça par amour. Et le travail bénévole, bah, c'est du travail de bonne citoyenne. On fait ça par... Euh, par amour du social, quoi, enfin de la société, euh, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Et c'est assez intéressant, hein, comme ça a été construit. Cette appropriation des théories féministes de l'exploitation, appelée par mes questionnements empiriques, a débouché sur une vaste interrogation sur les figures et formes de l'exploitation avec lesquelles on réfléchit aujourd'hui plus largement sur le genre de nos catégories d'analyse en sociologie du travail. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle... Euh euh, « Revoyons nos, nos catégories » ou quelque chose comme ça dans le titre, c'est que finalement, il euh, y a tout un travail de, de, de conceptualisation à faire, mais même de, de, de construction de ces concepts. Comment est-ce qu'on a construit euh, des concepts et comment est-ce qu'on a construit des, des objets d'études avec ces concepts Et finalement, parfois, il faut déconstruire jusqu'au concept même ou euh, aux théories même euh, qui, qui avaient été euh, sous-entendues jusque-là, la première, c'est de réfléchir à ce que l'on pourrait gagner en tant que sociologue du travail, et peut-être aussi pourquoi pas, à ce que l'on aurait pu perdre, à perdre, à investir une approche empirique de l'exploitation, comme je viens de le proposer trop rapidement ici. Mais nos concepts sont aussi parfois déjà riches en représentation, au sens où ils sont à la fois déjà chargés théoriquement. Et c'est ça le problème, quoi. Je vois le bénévolat, c'est déjà un concept construit qui était déjà chargé d'une certaine vision des choses qu'elle a réussi à déconstruire de par bah, ce qu'elle explique ici. Quoi. Pourtant, quand les sociologues du travail disent, pensent, analysent, observent le travail, très peu y intègrent encore aujourd'hui le travail domestique, le travail bénévole et le travail gratuit. Voilà. Alors que euh, c'est vécu comme du travail. Avec la question de l'exploitation des bénévoles, c'est dans une économie politique empirique et féministe que vient désormais s'inscrire cet objet bénévolat, analysé comme travail gratuit. C'est bien ces enjeux de définition de ce qui est productif, de ce qui crée, de ce qui crée ou non de la valeur, soulevés par Louise Van Vandelack comme par de nombreuses féministes matérialistes, que la question de l'exploitation des bénévoles nous invite à penser à nouveau, à partir des leçons du domestique labor des bêtes. Mais au-delà du seul travail domestique, elle met en lumière à travers l'analyse de la gratuitisation du travail dans les services publics, par exemple, l'extension des territoires du travail gratuit, et avec elle la multiplication des modes de mobilisation et d'appropriation de formes diverses du travail non reconnues comme telles. Le bénévolat, le volontariat, le workfare, les stages. Bon, le workfare, pour rappel, c'est dit dans, plus haut dans l'article, c'est vraiment euh, comme des travaux d'intérêt généraux que tu es obligé de faire pour garder tes droits euh, en tant qu'allocataire euh, social, par exemple. Pour saisir cette exploitation du travail au nom des valeurs dites hors travail qui l'invisibilisent, il convient alors de nos catégories d'analyse et de penser ensemble la question de la valeur économique et celle sociologique et politique des valeurs. Voilà, donc c'est vraiment un travail qui est intéressant pour comprendre la construction d'un objet d'étude, me semble-t-il, et euh, comprendre euh, l'importance de, de choisir une problématique et de questionner peut-être les problématiques qui sont déjà euh, très attachées à certains objets, comme ici. Et ici il y a pas mal de concepts qui peuvent être utilisés. Je pense que même un élève de secondaire pourrait reprendre certaines choses qui sont dites ici. Euh, Peut-être investiguer aussi toute cette chose déjà plus classique de la, des sciences sociales qui est euh, l'invisibilisation du travail domestique, hein, ce qui est dit. Mais aussi, voilà, euh, toute cette invisibilisation du travail de, de bénévoles, quoi. Alors je bois un coup et puis je regarde euh, ce que tu viens de poster euh, vers Alex. Voilà, j'espère euh, que la lecture euh, de l'article t'a permis d'y voir un peu plus clair. À mon avis, c'est euh, à la fois un bon article pour euh, votre travail, mais je ne sais pas exactement quelle est, euh, quelle est la nature du travail. Mais en même temps, c'est pas un article qui va apporter beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, ça t'apporte une problématique. Hein, c'est toute cette problématique du, euh, du travail bénévole comme un vrai travail. de bien montrer que à côté d'une problématique plus liée à l'engagement politique, c'est un petit peu ce qu'on avait discuté la dernière fois, mais il y a une autre problématique ici qui est, qui est très présente avec les, les travaux de l'auteur, mais tu en sais peut-être déjà plus avec tes lectures que tu as déjà réalisées. Dans le travail bénévole, sont payés par une sorte de valeur, comme le sentiment d'être utile ou encore quelque chose de naturel. Si nous regardons le livre de Bénétique Hervard Duclos, Sandrine Nicourt, le bénévolat, n'est pas le résultat d'une volonté individuelle. Le bénévole agit certes parce que sa trajectoire familiale, sa socialisation, notamment dans l'enfance, lui ont permis de se fabriquer des dispositions à s'engager tellement intériorisées qu'elles peuvent lui sembler naturelles. » Tout à fait. Ben, ça, ça, à mon sens, ce que tu dis là, c'est une troisième problématique qui est parallèle évidemment à celle-ci. Puisque ce que tu viens de dire là euh, permet de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes vont s'engager ici. Mais tu as, à mon sens, quelque chose d'autre encore ici dans cet article. Voilà. Ah bien, c'était un stream assez court aujourd'hui. Une petite quarantaine de minutes. faut dire que la semaine dernière, on avait fait pas mal. Alors, je rappelle que vous allez retrouver Pardon, la vidéo de, de ce stream un peu montée. Mais je, je, vraiment, j'enlève je, je, le début et, et le blabla de la fin. Sur la chaîne YouTube, hein, je vais poster ça dans, dans, quelques, dans quelques dizaines de minutes, le temps de faire le, le petit travail de montage. Ah, tu veux que je réexplique le, le rapport à, avec le féminisme Ici, le, le truc, c'est qu'elle patauge un petit peu dans son objet d'étude. Elle ne voit pas trop euh, comment sortir euh, de cette problématique qui est l'engagement politique, hein, le bénévolat comme engagement politique. Parce que sur le terrain, elle se rend compte que c'est pas ça. Sur le terrain, elle se rend compte, rend compte que euh, les acteurs euh, parlent du bénévolat comme, comme du travail, finalement. Et en fait, c'est via cette lecture féministe qu'elle peut faire un parallèle entre le travail domestique et le travail bénévole. Une, des travaux féministes ont montré que le travail domestique, qui est du vrai travail productif, hein, puisque... D'ailleurs, euh, si tu engages du personnel de maison, ben voilà, il va faire ce travail-là contre rémunération. Donc, c'est bien euh, la preuve qu'il s'agit d'un travail euh, économique au sens du terme. Enfin, c'est un travail au sens économique du terme. Voilà, c'est un peu mieux formulé. Et donc, euh, l'invisibilisation du travail domestique comme euh, production d'un service euh, Économiquement valorisable, je n'ai pas dit valorisé, j'ai dit valorisable, et eh bien finalement elle se rend compte que c'est la même chose avec le travail bénévole. Et que ce sont les femmes qui sont victimes de ce travail bénévole, enfin de cette exploitation via le travail bénévole, où finalement il y a quand même une valeur économique qui est créée, mais qui est tout à fait invisibilisée, comme le travail domestique. Et c'est là qu'est le lien entre, entre les travaux féministes, qui sont ici au-dessus, hein. Et le bénévolat, voilà. C'est dans cette source-ci qu'elle constate euh, que elle peut faire le lien entre les deux, quoi. Oui, c'est ça. Donc l'engagement, le, une forme de, de militantisme. Ça, c'était le, le, comment dire, la problématique initiale. En fait, tous les travaux qu'elle lit, euh, elle se rend compte qu'ils euh, sont dans cette veine-là. Mais elle, c'est en contradiction avec ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, elle constate que les gens ne se font pas du bénévolat comme, comme une forme de militantisme. Ils font du bénévolat en faisant le lien avec du travail. Quoi. Pour eux, c'est souvent comme du travail. Alors après, il y a toute cette dimension, évidemment, de, de, de se faire bien voir et d'être récompensé par des valeurs. Mais un travail qui, est, qui est gratuit et qui n'est pas de cette là rémunéré ni valorisé. ça va, voilà, si tu n'as plus de questions, ok, c'est clair, Voilà. je ne sais pas si ça t'a aidé, hein. j'espère que ça t'a aidé, que ça aidera évidemment toutes ceux et celles qui travailleront sur le bénévolat, qui tomberont sur cette vidéo. Non, ça c'est un concept qui n'est pas apparu sur, euh, sur le... Ah bonjour TVA, tu vas bien Mais Avec plaisir, c'était un, un article assez court aujourd'hui, c'était euh, voilà pour aider un peu euh, vers Alex dans, dans ses travaux. Voilà, On se retrouve euh, mercredi ou jeudi hein, pour une émission euh, plus politique. Voilà, s'il n'y a plus de questions, ben on va en rester là. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Je vous remercie de votre soutien à ces streams. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain stream. Et je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi. Salut, salut. Mais incivilisation, euh, euh, moi, je ne le vois pas dans le, le texte. Moi j'ai pas utilisé ce mot-là. Hein. Moi j'ai dit euh, invisibilisation. D'ailleurs, tu vois, euh, le terme invisible, c'est même dans son euh, dans son article dans l'article qu'elle trouve. Parce qu'en fait, euh, voilà, invisible, parce que c'est du travail qui n'est euh, qui pas valorisé aux yeux de la société, quoi. Il passe comme invisible. Non, non, c'est invisibilisation. J'ai peut-être mal articulé. Invisibilisation, tu vois. Tout simplement, voilà, c'est ce qui est montré euh, comme travail productif ou pas, quoi. Le, le, le terme se retrouve trois fois. Bah, regarde, ici, il y a une autre référence. Bah, c'est le travail qu'elle a fait avec Krinsky. Déni de travail, invisibilisation du travail d'aujourd'hui. Donc voilà, si, si vous voulez en savoir plus avec votre groupe, peut-être aller sur cet article-là qui a l'air relativement intéressant. Quoi. Ah ben bah, super Et c'est quoi vos hypothèses Tiens, c'est quoi euh, la question que vous êtes posée et les, les hypothèses que vous avez formulées par rapport à ça Ça peut être intéressant. Alors, je rappelle aussi, euh, en attendant la réponse de Vera Alex, que. Il y aura à 22h la possibilité de voter pour l'article de la semaine prochaine. Vous retrouvez ça sur la chaîne YouTube, sur l'onglet Communauté. Voilà, il n'est pas encore présent, hein. c'est à 22h qu'il sera publié. Et donc, euh, vous pouvez faire votre choix déjà pour la semaine prochaine. Le premier nous parlera du parcours de scolarisation de trois élèves HP. Hein, J'essaie toujours d'avoir un thème un peu plus scolaire, je sais que ça plaît, hein, les vécus et la perception des élèves, leurs parents et des enseignants. Donc à mon avis, c'est un article qui plaira bah, soit aux HP, euh, aux parents d'HP, et peut-être aux enseignants de manière générale. Alors le deuxième thème, je trouvais que c'était particulièrement percutant en termes de titre c'était la pulvérisation démocratique ou les clivages façon puzzle. Alors ça, c'est marrant parce que c'est euh, le film Les Tontons Flingueurs, un film moi que j'adore, c'est un film vraiment culte. Euh, chaque fois qu'il passe à la télé, je, je le regarde, et puis je le regarde aussi parfois euh, en stream, euh, tellement que c'est un, un film que je trouve drôle. Et donc, euh, là, c'est super intéressant parce qu'il euh, nous montre à quel point les individus les acteurs sont de plus en plus atomisés dans le champ politique. Donc c'est-à-dire qu'on est de moins en moins pris aussi en tant que, que, que citoyen ou collecteur dans des, euh, des identités collectives. Et il nous explique que voilà, c'est un peu le cas de, de tout le champ politique et du coup euh, on comprend mieux l'émergence de certaines personnalités fortes parce qu'on est en voie de, à une personnalisation de la politique. Donc ça c'est un truc à mon avis qui est un peu plus théorique euh, mais euh, voilà, moi ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est le thème un peu politique de la semaine. Et puis, troisième thème, beaucoup plus social. Inégalité sociale, disposition et usage du numérique. Donc là, ça c'est aussi intéressant avec les notions d'exclusion, d'électronisme, pardon. Et tout ce qui est lié à la fracture numérique. Donc ça, ça peut être aussi intéressant. Donc ça, vous pouvez voter. Jusque vendredi, et puis après, euh, bah voilà, je relève les votes. Et à ce moment-là, le choix est fait pour le dimanche. Alors, la grande question est, quelles sont les motivations et les intérêts des personnes à s'engager dans une association où ils ne sont pas payés plutôt que de travailler Alors ici, tu auras euh, tout cet aspect euh, directement à tirer de l'article. C'est euh, le côté du... Euh je reprends l'article. Tout cet aspect, en tout cas, euh, des, des, des travaux d'intérêt géné généraux, quoi, les welfare, euh, to work ici, hein, euh, où on est obligé de les allocataires, voilà, qui sont obligés de, de participer à certains travaux bénévoles, en fait, pour, gard pour, ga pour garder leurs allocations. Donc ça, c'est une première chose. Et tu vois.. Euh, ce qui est intéressant, c'est les chiffres, 75% sont des femmes, et à 92%, elles sont noires ou euh, sont des latinas. Donc ça, c'est intéressant. Euh, sinon, je réfléchis comment directement euh, trouver des éléments percutants par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ici, on n'est pas sur, euh, sur une logique euh, d'engagement militant. quoi Ça, tu l'auras bien compris. Mais plutôt, ouais, sur une logique de, de valorisation, comme tu le disais dans ton message précédent. Je me redresse parce que je suis en train de m'affaler sur le fauteuil. Euh, on, a on a rencontré si les actions touchent. « N'est pas les significations des actions sociales pour les bénévoles, quelque chose de naturel. » Ouais, ici, dans cet, cet article-ci, il y a quand moins, moins cette dimension euh, de la socialisation. Hein. Parce que, d'ailleurs, c'est le moment que j'avais relevé dans l'article, dans où j'avais dit que j'aimais bien ce passage-là. Mais là, on parle pas plus.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 Pourquoi est-ce que les femmes sont plus poussées par le bénévole Et donc, tu as toute une analyse aussi qui est que le travail euh, des femmes, qu'ils soient bénévoles ou domestiques, est invisibilisé. Et donc là, ça, il faudra aller retourner dans les travaux pour voir ce que ça dit. Quoi. Parce qu'à mon avis, tu n'as pas d'élément de réponse direct ici. Ouais, je sais pas. Je sais pas, euh, je sais pas, ça dépasse mes, euh, mes capacités euh, et mes connaissances. En tout cas. Bon ben voilà. Moi, j'en ai fini euh, avec cet article. De toute façon, on se retrouve euh, plus tard. Hein. Merci encore euh, vers Alex hein, pour, euh, pour l'idée de, de l'article. Merci euh, TVA pour le passage euh, sur le stream. Merci aux autres euh, voilà qui, euh, qui n'étaient pas présents sur le chat, mais qui avaient euh, regardé ce stream. C'est bien sympa. Et je vous dis à bientôt, à mercredi. Salut, salut. Ciao.